Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer MatchDoc T156A 4K qui est un écran tactile qui vous permettra de l'utiliser pour jouer à vos jeux vidéo ainsi que l'utilisation sur vos ordinateurs et bien plus. Envoie cela maintenant. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne GeekTech où je vous présente des vidéothèques. Récemment MatchDoc m'a demandé si je voulais passer en revue leurs produits qu'ils m'ont envoyés pour que je puisse le vérifier pour vous et le présenter en détail Cet écran est disponible sur Amazon ainsi que sur leur site officiel Mais vous pouvez aller et découvrir tous les détails à ce sujet avec les liens qui sont dans la description ci-dessous Alors tout d'abord jetez un coup d'œil sur la boîte Alors voici ce que vous voyez à première vue très belle boîte avec fermeture magnétique on dirait un coffret premium mais ça vaut vraiment le coup de l'avoir juste magnétisé allez on ouvre maintenant à l'intérieur de la boîte voici le fameux moniteur qu'on va mettre de côté aussi et non seulement vous obtenez le moniteur dans cette boîte mais vous avez un manuel d'utilisation un câble d'alimentation de 12 volts avec adaptateur si besoin Un câble HDMI vers HDMI donc ce sera possible de l'utiliser pour brancher votre ordinateur pour l'afficher sur le MajDoc T156A à écran divisé Un câble USB-C à USB-A pour être en mesure d'utiliser votre moniteur pour la partie tactile ainsi que quelques gadgets si besoin pour ranger les câbles et mettre l'écran sur un support Et voilà tout ce qui vient à l'intérieur de la boîte afin de prendre un regard plus complet sur l'appareil ici sur le côté droit Nous avons une entrée 12V où vous alimenterez votre appareil ce qui est dommage car impossible de l'utiliser à l'extérieur et puis vous avez le port HDMI et mini display ainsi que nous avons l'entrée USB type C adaptée à la plupart des périphériques USB-C et nous avons aussi une prise jack 3.5 que vous pourriez utiliser pour jouer de l'audio Sur le côté gauche quelques boutons sur lesquels vous pouvez appuyer pour changer certains des paramètres et puis ici nous avons deux haut-parleurs intégrés pour écouter de l'audio avec HDMI. Sous le capot de cet écran les caractéristiques suivantes La fonction tactile et signaux vidéo en même temps avec une résolution de 3840 x 2160 Ultra HD autrement dit du 4K Des panneaux IPS de haute qualité et des rétroéclairages LED La luminosité et la couleur sont stables ce qui permet de protéger vos yeux de multiples angles Le moniteur est tactile capacitif multi Compatible avec plusieurs systèmes OS mais également plug and play avec une réponse rapide en connexion, il fonctionne bien avec des ordinateurs bureaux, mini PC, console de jeu tels que Xbox One, PlayStation 4, etc. Ce qui offre des performances d'écran exceptionnelles. Avec un support du mode HDR fournit des détails d'image plus clairs et la reproduction des couleurs ce qui améliore considérablement les performances des jeux et des films. Et nous voici sur le MatchDoc T156A 4K. On voit bien que la qualité là, est assez correcte, il n'y a pas de problème côté réactivité euh, c'est assez fluide donc on vous voit bien donc là j'ai pas de stylet euh, pour pouvoir euh, utiliser la tablette donc j'ai essayé avec celle du smartphone donc ça passe c'est juste pour éviter euh, de, de laisser des traces sur l'écran mais on peut en fait euh, également appuyer avec et vous remarquerez que c'est assez correct donc il euh, y a assez d'activité ou de réactivité euh, au niveau du tactile donc ça passe. Et au niveau du, du 4K, on va vérifier cela ensemble. Oups, je fais une erreur. Voilà. On va mettre le son. Et je modifie le son pour que ça soit sur le. que ça passera voilà. donc sachez qu'on peut également modifier les paramètres ici le mode auto le HDR 2084. voilà, on peut modifier plusieurs paramètres avec les touches qui sont derrière là je l'éteins Je pense qu'il y a un emplacement pour le son si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c'est ça, le volume. Voilà. Donc on voit bien que c'est pas évident également d'utiliser les paramètres. Donc après, on peut réduire au niveau du, du PC directement. Voilà. Donc euh, voilà voilà au niveau de l'utilisation, c'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel on va dire, mais ça reste un écran assez bien, assez fluide, et on va vérifier plus ou moins dans l'immédiat les, les plus et les moins de cet écran. Et nous y voilà pour la fin de la présentation de l'écran tactile le MatchDoc T156A j'espère que c'est une présentation qui vous a plu je vais essayer bien évidemment de faire un peu plus ou moins euh, des efforts pour donner toujours la meilleure qualité possible entre parenthèses mais on n'a pas encore terminé au niveau de l'écran il y a des avantages et des inconvénients comme vous vous en doutez on commence par les avantages donc la première chose que vous avez remarqué c'est que c'est un écran Full HD ou plutôt euh, Ultra HD pardonnez-moi donc c'est un écran 4K que vous pouvez utiliser pour certains euh, équipements tels qu'une console de jeu ou par exemple des chaînes que vous n'avez pas en fait ou que vous souhaiteriez regarder en 4K si vous n'avez toutefois pas de télé ultra HD bien évidemment mis à part cela c'est un écran tactile donc c'est possible d'utiliser plus librement qu'en étant avec une souris ou un clavier donc c'est très très fluide au niveau de l'utilisation ainsi que ce n'est pas très encombrant vous avez remarqué que c'est un écran à 15,6 pouces donc euh, ça fait la taille d'un écran de, de pc portable que vous pouvez utiliser et mettre par la même occasion euh, comme écran secondaire euh, sur votre pc de bureau les inconvénients euh, la première chose qu'il faut savoir c'est que c'est un écran qui ne peut pas être raccordé sur un pc portable plus ou moins ce que j'ai essayé euh, je ne sais pas si entre temps il y aura d'autres personnes qui vont l'acheter Dites-moi plus si vous avez des ordis portables très récents, parce que à chaque fois que je raccorde, ça fait un blocage au niveau du système interne du matériel. Également, sachez que vous ne pouvez pas le raccorder à l'extérieur, ce qui est un inconvénient, surtout si vous souhaitez l'utiliser en déplacement. Contrairement à d'autres que vous pouvez en fait utiliser via un câble USB-C pour qu'il soit opérationnel et alimenté ce dernier ce n'est pas possible euh, mis à part cela j'ai essayé avec un smartphone que j'ai raccordé euh, via un OTG mais malheureusement ça ne l'a pas détecté pour la transmission du smartphone sur l'écran lui-même donc je dirais que les équipements que j'ai testés et qui étaient opérationnels c'est le partage avec un ordinateur en double écran c'est le partage ou euh, l'utilisation je dirais plus ou moins par rapport à une console de jeu et également sur une Android TV qui était opérationnelle sans aucun problème en utilisation voilà tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo va vous plaire c'est la première vidéo je dirais de 2019 n'hésitez pas de mentionner votre avis en commentaire si vous avez des questions ou d'autres demandes n'hésitez pas de les mentionner je vois directement avec le support de MatchDoc pour vous donner plus d'informations sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos portez vous bien ciao